Ah mais Fred, je peux pas faire une émission de parler de bouquins, c'est The Lovecraft. Euh, bon, avec Derlette... Euh, non... Non, non... Ah, ça c'est rigolo, le phonème Chronomicon, c'était marrant à l'époque. Ah, Charles d'accord, le Wolbeck... Non, celui-là, c'est fond celui-là, c'est Belfond. Enfin, t'en as là, plusieurs phonèmes Chronomicon, euh, t'as la... truc de Wolbeck, t'as... Non, mais il y en a, a un qui est, qui est largement au-dessus des autres, et puis, euh, franchement, il n'y a pas photo. Bonjour les gens, on va vous parler donc aujourd'hui de Lovecraft Alors il y, aurait, il y aurait énormément à dire Et je vais vous parler d'un recueil de nouvelles qui s'appelle les meilleures nouvelles d'HP Lovecraft C'est un petit peu pompeux, est-ce que c'est les meilleures Je ne sais pas Mais surtout, surtout, ça vraiment... Je vous le conseille. Alors, comment j'ai découvert Ça, je m'en souviens très bien. C'était à la fin de l'année dernière dans une émission sur France Culture où il était question de ceci. Euh, parce que les éditions rue Saint-Ambroise proposaient une nouvelle traduction. J'ai essayé de traduire, bah, sauf que ça demande énormément de temps parce que euh, voilà, parce que j'avais envie de traduire les nouvelles en prenant de, de partant de l'original. Je me suis arrêté à tombe, la première parce que... Euh, c'est super ardu, mais ce que ça m'a permis de voir, c'est qu'il y avait un énorme décalage entre le texte original et ce qui vous était proposé dans les éditions que l'on connaît en français. Donc quand j'ai entendu que les éditions rue Saint-Amboise prenaient les meilleurs textes et travaillaient sur une nouvelle traduction beaucoup plus fidèle à l'auteur, ben j'ai voulu me remercier dessus. Quelques petits exemples, je ne vais, vais pas vous parler du contenu des, des nouvelles, ça on verra, mais juste du travail de réécriture. Euh, par exemple, la couleur tombée du ciel, ou qu'on connaît parfois comme la couleur venue d'ailleurs, dans VO c'est out of. Dans out of, il y a un truc qui est très précis, c'est qu'on dit d'où ça vient où ça va, il y a une expulsion et là c'est devenu la couleur née de l'espace il y a vraiment un travail qui a été fait euh, remarquable au niveau de la traduction pour être plus près de ce qu'a voulu l'auteur et c'est ce que j'avais un petit peu envie en lisant du Lovecraft ou alors The Lurking Fear qui a été traduit par La peur qui rôde là c'est traduit dans cette édition là par La male peur. alors La male c'est un mot de vieux français, il n'y a pas que des néologismes pour coller, il y a aussi tout un travail pour aller chercher de, des mots de vieux français qui ressemble vraiment à ce qu'avait voulu faire Lovecraft sans doute donc ça valait son pesant de cacahuètes de, et vraiment je suis enthousiaste là-dessus. Le style de Lovecraft aussi quand vous lisez en Lovecraft en VO si je peux dire quand vous lisez Lovecraft tout court vous pouvez avoir une phrase qui fait un paragraphe c'est super alambiqué c'est super compliqué donc souvent à la traduction, ben c'est coupé parce que comme ça c'est beaucoup plus lisible, on comprend mieux, mais quand Lovecraft avait écrit, il avait écrit des choses très alambiquées, ça rajoute euh, à l'ambiance du truc les choses compliquées où on est obligé de revenir, où on est un petit peu perdu, ça fait partie du style, donc on retrouve ça là-dedans. C'est une rareté, hélas, parce que euh, ça a été tiré, je pense, à un très petit nombre d'exemplaires. Quand je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. C'est ma douce et tendre qui m'en a fait cadeau. Elle l'a trouvé, vraiment, je ne sais pas comment. Euh, donc, je vais vous conseiller de le lire. Euh, D'abord, si vous ne connaissez pas Lovecraft, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Je ne sais pas si c'est la meilleure, parce que, comme tous mes petits camarades, je suis rentré dedans avec d'autres portes, hein, les éditions euh, antérieures. Euh, en tout cas, si vous connaissez Lovecraft, revenez-y absolument dans cette édition-là. Et puis, euh, peut-être que vous le trouverez en médiathèque si euh, la particularité de la médiathèque a le bon coup de l'avoir euh, acheté. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça fait euh, ben, une bonne occasion d'y jeter un œil, voir les deux. Voilà. Au revoir les gens